Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Aujourd'hui, on va faire des bagels. Ce matin, on a fini le processus de panification sur trois levains. Alors, mon levain, le troisième levain, est ici. Il est prêt à être utilisé. Il a encore levé un petit peu, il a dépassé la bande élastique, mais il est prêt. Il sent vraiment très bon. Bon, 188. 41, 44, donc il manque encore 40 quelques, 160, donc il manque 20, 175, on s'en vient, on approche ça, 181, il y manque 8. Rendu là, là, c'est vraiment 184. 187. 188. Voyez ce qui reste. Ça, c'est le levain chef pour le prochain, euh, la prochaine fois que je vais faire du pain. Alors, on peut le mettre au frigo. Je vais le mettre plus tard, mais. On le met au frigo. Donc, euh, maintenant, j'ai besoin de 13 grammes de miel. Mon miel est un peu dur, donc je vais prendre une cuillère. 13 grammes. Neuf. C'est très c'est beau. Donc. 9 grammes d'huile. 10, donc j'ai mis 10, donc je vais mettre 1 gramme de moins d'eau. C'est 315 grammes d'eau, donc 314. Okay. C'est une pâte qui est hydratée à 62%, donc elle est assez ferme. Je vais chercher la farine. Alors c'est 603 g de farine et 11 g de sel. Il y a deux façons de faire. où on met toute l'eau au, au début, où on met l'eau, le trois quarts de l'eau, et on ajoute par la suite. Dans ce cas-ci, à 62, j'y vais tout simplement euh, en mettant toute l'eau au complet. Mais c'est un peu plus long. Quand le taux d'hydratation est inférieur à 60, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est vraiment important de mettre les trois quarts de l'eau en premier. Normalement, on devrait faire un pétrissage au début, mais moi, je préfère le faire euh, après la première, euh, le premier pointage. Donc, ici, ça c'est mouillé, donc on le transfère sur la farine. Chose ici. Il faut toute la faire absorber. J'en ai beaucoup entre les doigts, donc à un moment donné, on s'en libère un peu. Parce que la farine entre les doigts, elle, elle est déjà plus hydratée que la farine dans le contenant. Donc, elle peut servir. Alors là, ce qu'on fait, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de grumeaux. On intègre toute la farine et on s'assure qu'il n'y a plus de grumeaux. La quantité de pâte est quand même assez importante. Là, je fais juste un léger pétrissage pour pouvoir s'assurer qu'il n'y ait plus de grumeaux. Alors, avec le pouce. Donc, le pouce, je rentre à l'intérieur pour aller chercher des grumeaux. Quand on les voit. S'il en reste après le premier pointage au rabat, euh, on va les vérifier et on va les casser s'il y en a encore. pâte et les euh, fermes ou semi-fermes, c'est assez facile de se nettoyer les mains. Il suffit juste de passer dessus. Tout part. Tout on vérifie s'il si y a des grumeaux, on en voit un petit peu ici. On en a encore un peu ici. Donc, on va verser ça dans notre bac à pâte. Habituellement, j'essaie d'aller chercher le plus possible ce qui est collé dans le fond. Si on n'a pas d'étuveuse, tout simplement on met un verre avec un peu d'eau, un peu d'eau chaude, on met ça ici et on ferme pour 30 minutes. Ça c'est des il y a de l'eau ici. Je mets ma pâte ici et on se revoit dans 30 minutes. Bonsoir, ça fait 30 minutes qu'on a fait la pâte, donc c'est temps de faire le pétrissage. Alors, on peut amener déposer la pâte sur le comptoir. Alors, pour le pétrissage, c'est simple. On amène tout simplement comme ça. Au lieu de faire un pétrissage de 10-15 minutes, cette façon de faire permet de faire un pétrissage en l'espace de même pas une minute. Et la pâte est très belle. Donc, on la remet euh, avec l'eau et le couvercle. Alors, euh, on se revoit dans une trentaine de minutes. Rebiennu, donc on est rendu au deuxième rabattage. Alors, on commence. Il reste un rabat à faire dans une demi-heure. Alors, il est 8h30, euh, donc c'est le dernier rabattage. Euh, au lieu de faire un rabattage complet, je vais juste faire en sorte de euh, bien tendre la membrane. Et ensuite, on va mettre un peu d'huile et une pellicule de cellophane pour éviter que la, la pâte croûte. On la laisse se décoller d'elle-même. Ça lui permet de garder plus sa forme. Là, on va la transférer. Tout ce qu'on va faire, c'est ça ici. Vraiment la bien lisser le dessus. Bon. Par la suite, on va mettre un peu d'huile dans le, le bac. On la met à l'envers dans le bac pour bien l'enrober. Et ensuite, on la met à l'endroit. Donc, on met une pellicule plastique dessus. J'en mets toujours deux. J'en mets une qui colle plus sur la farde de ce côté-ci. Et j'en mets une de l'autre côté. Alors, il reste 30 minutes, et dans 30 minutes, je vais la mettre au réfrigérateur. Je ne filmerai pas cette partie-là. Donc, on se revoit demain matin. Bon, samedi matin, alors il est 8 heures, euh, et nous allons façonner les bagels. Comme on peut constater, euh, la pâte a beaucoup levé durant de... la nuit. Sortir... On va la sortir de ici. Et on la divise en 12. Pour la diviser, je prends ma dessus Donc, diviser en 2 au début. Chacune divisée en 2 aussi. Et ensuite, chaque part divisée en 3. De cette, très bon et maintenant on va les peser et les égaliser. 99, 99, 95, 102, 95. Le poids normal devrait être 95 ou à peu près 87, lui il est inférieur, moins 88. Inférieur, 89 inférieur 86 88 91 105 donc on a déjà deux qui sont prêtes donc 11 il manque pas grand chose. 95, 96, vous le mettez en dessous. 92, 94, 94, ah 95, c'est beau. Donc on les colle à l'arrière en dessous. 95, donc c'est bon. 89, bon. 90, 91, 92, 95. Il reste combien? 98. Et lui? 94 95 Et Il en reste trois qui sont plus petits. On va le tolérer à 91 à moins qu'ici, qu'est-ce qu'il y a? Okay, je suis en a encore un peu. 12. 83, lui, on va le mettre à 90. Alors, on va en avoir trois plus petits. Bon, on va former maintenant les bigots. Pour les former, on les met à l'envers. Donc, ça, c'est le côté du dessus qui est le plus beau. Et ça, c'est le côté à l'envers. Donc, on l'aplatit avec les phalanges. On, les... on fait en sorte que ça devienne un rectangle. On va le placer sur ma plaque. Alors on les place sur une plaque qui est légèrement huilée, tout simplement. On ramène toujours les extrémités. Et... Une des choses possibles aussi, c'est une fois qu'on le fait, on le met ici pour qu'il se détende un peu pour mieux le former par la suite. Alors on peut en faire deux, trois en même temps. On va Donc, on prend le premier qu'on a façonné. Donc, il va s'étirer beaucoup plus facilement. Ça va être beaucoup moins un problème. On l'étire à peu près de 12 pouces. Ensuite, l'idée, c'est de faire en sorte que la jointure ne se défasse pas, dans la mesure du possible. C'est sûr qu'il y en a qui vont se défaire. Ce n'est pas la fin du monde. Ça montre en quelque part que c'est fait manuellement. C'est fait maison. Quand vous les installez, vous les installez pas de ce côté-ci. Vous les montrez comme ça. C'est la façon de les montrer. Il faut qu'il soit beau à l'extérieur. Le joint, il faut toujours qu'il soit caché, qu'il soit en dessous. Ce joint ici. Vous voyez le joint, donc on le met de ce côté-là. On peut même le retravailler un petit peu. Une fois nos 12 bagels formés, on va recouvrir d'une pellicule euh, plastique. Moi, c'est un grand sac de plastique transparent, que j'utilise. Et voilà. On se revoit donc dans 90 minutes. Ça fait maintenant 90 minutes que les bagels sont en, en après. Avant d'être au four, le bagel doit être poché dans de l'eau deux minutes. Donc une minute de chaque côté. Un feu moyen élevé, tout simplement. Et on met deux ou trois bagels dans l'eau. S'il flotte, c'est signe que la pâte est levée correctement. Donc deux minutes. Si les bagels ne flottent pas tout de suite, la prochaine fois, prolongez la période d'après. Une fois la première minute faite, je tourne de l'autre côté. Il reste quelques secondes. Je peux les fermer tout de suite. On rajoute trois autres. Je badigeonne de l'œuf chacun des trois légumes. Et on met les graines de sésame. On peut être généreux. Moi, j'aime bien les graines de sésame, mais ça peut être les graines de pavot. deux parties sont défaites, donc on va en mettre un peu plus ici pour coller ou du moins essayer de coller si c'est possible. Puis on met les graines que dans l'eau, j'ai ajouté une cuillère à soupe de sel et une cuillère à soupe de miel. Alors, on est rendu à l'étape de la cuisson dans le four. Alors, on va ouvrir et on met ça dans le four. C'est parti pour 28 minutes. Alors, il reste quelques secondes encore. On est rendu à 47. Alors, avant de sortir les bagels du four. Et je vais sortir les bagels du four. Non, ils ne sont pas encore prêts. Donc, on va les laisser 5 à 10 minutes de plus. Ça fait presque 10 minutes de plus. Maintenant, ils sont prêts à être sortis. Ils sont très beaux. Alors, il reste à les transférer sur une grille de refroidissement. Ça sent particulièrement bon. Alors c'est déjà tout pour la recette de bagel. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!